Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors mes chers élèves de co 1 deuxième année primaire, je vous propose votre cahier d'activité, l'arbre en mots. la cette fois on va voir évaluation. Évaluation et remé remédiation. C'est un arrêt bélan numéro 1. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Alors, prenez s'il vous plaît votre, votre cahier d'activité, page 28. On va voir ces activités. C'est une sorte d'évaluation. Arrêt, bilan numéro 1. Première activité, il faut retrouver trois phrases. Dans ce texte, récréer les avec les points et les majuscules. C'est-à-dire ici. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de majuscule dans ce texte. J'aime bien lire des livres de contes. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. J'aime bien lire des livres de contes. On doit mettre ici un point. Parce que c'est la fin de la phrase. J'aime bien lire des livres de contes. Essayez d'écrire ici. Avec G majuscule et point ici. J'aime bien lire des livres de contes. Point. Avant, je ne lisais que des albums. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Point. Alors, deuxième phrase ici. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Point. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. J'aime bien lire des livres de contes, point. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés, point. Quand je serai plus grand, je lirai des romans, point. Voilà, Et il y a ici trois phrases uniquement. J'aime bien lire des livres de contes, point. Avant, je dois commencer par majuscule. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Point. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. Quand? Q, majuscule. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. C'est-à-dire, de il y a trois phrases. J'aime bien lire des livres de compte. Voilà. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Deuxième phrase. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. Troisième phrase. Dans le texte euh, que tu as recopié, souligne en bleu la phrase au passé, en vert la phrase au présent et en rouge la phrase au futur. Et dans le texte que tu as recopié, souligne en bleu la phrase au passé, en vert la phrase au présent et en rouge la phrase au futur. En cherche. J'aime bien lire des livres, des contes. Ah, c'est ça ce qu'on appelle le présent. Pourquoi Parce qu'il y a un, un petit mot ici, un mot ici auprès. C'est un peu difficile pour vous, c'est la première fois, de découvrir le présent ici. J'aime bien lire des livres de compte. Alors, cette phrase ici présent. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'indice, mais il y a le verbe ici. Ah, le verbe. On va, on va voir qu'est-ce que c'est le verbe au présent. J'aime bien lire des livres de compte voilà, ça c'est ce qu'on appelle aussi au, frère, au, au présent, ces phrases au présent. Avant, voilà, avant, c'est un indice du passé. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le passé. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. Il y a ici deux verbes au futur, serai et lirai. Quand je serai plus grand, je lirai des romans. Alors, j'aime bien lire des livres et des contes, vous signerez en vert. Avant, je ne lisais que des albums pour les bébés, vous signerez en bleu. Quand je serai plus gros, je l'aurai des romans, vous en rouge. Alors, dans le même texte, relève un verbe à l'infinitif, quatre verbes conjugués et cinq noms communs. Oh, C'est vraiment facile. Alors, un verbe à l'infinitif. Mmh. J'aime bien lire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un verbe à l'infinitif. Lire, on peut retrouver dans un dictionnaire. Lire. Alors, écrivez ici. Lire. Quatre verbes conjugués. Comme j'aime. Euh, comme lisez. Comme saurait il lirait. Voilà. Aime. Lisez. Saurait il lirait. C'est quatre verbes conjugués. Et cinq noms communs cinq noms par exemple des livres voilà par exemple des albums euh, des bébés les bébés euh, des romans voilà des livres euh, contes euh, des albums euh, des bébés et des romans. Alors barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son. Puis entoure les lettres qui transcrivent le son o dans les autres mots. Alors on va lire d'abord. Un écolier, la trousse, l'ardoise, la cour, le tableau, un crayon. Le préau, la récréation. Je le répète encore fois, suivez avec moi. Un écolier, la trousse, l'ardoise, la cour, le tableau, un crayon, le préau, la récréation. Alors, barre les mots dans lesquels tu n'entends pas le son. Alors, normalement, ici, la trousse, on n'entend pas le son. Alors, il faut le barrer. L'ardoise, on n'entend pas le son. Alors, il faut barrer. La cour, voilà, c'est la même chose. Donc, la trousse, l'ardoise, la cour, et un crayon, Voilà. Et récréation. Voilà. Alors, il y a la trousse, il y a l'ardoise, il y a la cour, il y a un crayon et il y a la récréation. Il y a cinq, à peu près cinq mots. Euh, je n'entends pas le son, cinq mots. La trousse, l'ardoise, la cour, un crayon et la récréation. Alors, pour les autres, on a le son. Par exemple, un écolier. Il y a la lettre O. Par exemple, le tableau. Il y a O, E, A, U. Le préau. Il y a préau, A, U. Voilà. Alors, un écolier. Le préau, le tableau, un écolier, le préau, le tableau. Alors, il y a la lettre O. Il y a trois lettres. E, A, U. Il ici deux lettres. Voilà. C'est une sorte, oui, c'est très, très bon cette vidéo. Alors, on redonne les mots pour écrire les phrases, serre-toi de la majuscule du pont c'est très très bon cet exercice. Tu, l'école maintenant va. À... Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas. Tout simplement, tu vas. Ou maintenant. Parce qu'il y a ici un majuscule. Voilà. Maintenant, tu vas à l'école. Maintenant, tu vas. Tu. Voilà. Maintenant, tu vas à l'école. Point. Restez à maison avant la tu. Avant, tu restais à la maison. Avant, tu restais à la maison. Maçon, plus tard, seras-tu papa comme... Plus tard, tu seras maçon, tu seras maçon comme papa. C'est un peu difficile. Alors, plus tard, tu seras maçon comme papa. Plus tard, tu seras maçon comme papa. Alors, à la fin de chaque phrase, précisez, il est au passé, au présent ou au futur. Euh, maintenant, c'est au présent. Avant, c'est le passé. Plus tard, c'est le futur. N'oublie pas que maintenant, c'est le, le présent. Avant, c'est le passé. Et plus tard, c'est le futur. Alors, entoure les verbes et se nie les Alors, c'est très très bon, ça. Il faut lire d'abord. Père. Apprendre. Avec. Pour. Notre. Partir, frère, écrire, parler, manger, classe, école, une, des, camarades, famille, peindre, maison. Alors j'entoure les verbes et soulignent les noms. Alors on va commencer par. Chaque rang. Alors, père, frère, une. Alors, euh, il n'y a pas de verbe ici. Il y a uniquement deux noms. Je souligne père et frère. Ce sont des noms. Une, c'est un déterminant. Apprendre, écrire et dé. Alors, il y a ici deux verbes à l'infinitif. Apprendre et écrire. D, ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas ni verbe ni nom. Alors, c'est ce un, un déterminant. Avec parler, camarade. Parler, c'est un verbe. J'entoure les camarades, c'est un nom. Avec, c'est une préposition. Pour manger, famille. Alors, manger, c'est un verbe, j'entoure, et je s'éligne le nom, famille. Pour, c'est une préposition ici. C'est la même chose qu'avec. Notre, classe, peindre. Alors, classe, c'est un nom. <rire> je s'éligne le nom. Et peindre, j'entoure le verbe. Notre, c'est pas un nom. Euh, ce n'est ni verbe ni nom, c'est un déterminant, possessif. Partir, école et maison. Alors, euh, il y a ici deux noms, école et maison. Je souligne et j'ai un partir. Alors, pour les verbes, il y a apprendre, écrire, parler, manger, peindre, partir. Euh, voilà, et pour les noms. Les pères, frères, camarades, famille, classe, école et maison. Alors, on passe à la page 29. Allons-y. Toujours avec. Bélan, bélan bélan Arrêt, bélan Numéro 1. Évaluation. Évaluation. C'est page ah bon, c'est page 28. On passe maintenant page 29. Alors maintenant page 29. Page 29. Évaluation. Encadre les verbes conjugués et souligne les pronoms personnels. Encadre les verbes conjugués et souligne les pronoms personnels. Pendant la cour, nous jouons souvent avec des ballons. Les filles, elles, préfèrent le jeu de l'élastique. Je lance les balles à mes amis. Ils visent le panier et marquent un but. Je répète encore une fois les phrases. pouvez faire avec moi, s'il vous plaît. Il faut lire très bien et couramment. Dans la cour, nous jouons souvent avec des ballons. Les filles, elles, préfèrent le jeu de l'élastique. Je lance les balles à mes amis. Ils visent le panier et marquent un but. Alors, j'encadre les verbes. Alors, je cherche les verbes. Normalement, lorsque j'écris par exemple sur tableau noir et je demande à quelques de mes élèves dans la classe d'encadrer le verbe, ils voient, ils voient soit à la fin de la phrase, soit au début de la phrase. Mais ils, ils, oublient, mais ils oublient tout simplement de regarder au milieu. C'est un peu difficile pour quelques élèves. Alors, elle croit que dans la cour, c'est le verbe. Elle croit que les balances, c'est un verbe. Non, non, non, non. Un verbe, ça veut dire une action. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Hein? Qu'est-ce que nous faisons dans la cour? Dans laquelle? Qu'est-ce que nous faisons? Bien sûr, nous jouons. Nous jouons. Nous jouons. Ça, c'est ce qu'on appelle le verbe. Parce que ça se place toujours en deuxième phrase, Deuxième place, pardon. Nous jouons. Ah, voilà. Nous jouons. En cadre le verbe, quand j'ai dit, celui le pronom personnel. Le personne ici, c'est nous. On dit nous jouons. Nous jouons, nous jouons, d'accord, souvent avec des ballons, Les filles, elles préfèrent le jeu d'élastique. Alors, on ne voit pas, s'il vous plaît, ici à la fin de la phrase, au début de la phrase, mais voit, tout simplement mon Alors, on envoie le milieu, qu'est-ce qu'il est -ce qu y a au milieu Préfère, voilà, préfère, c'est le verbe préférer. C'est la même chose que jouer. C'est un verbe de premier groupe. Je lance les ballons et mis à n'oubliez N'oublie pas que elle, c'est un pronom personnel. Hein je lance les balles, les balles à mes amis. Je lance les balles. Alors c'est simplement votre deuxième place. Lance, c'est le verbe lance. Il vise, je c'est un pronom personnel. Il vise, le panier et marque un but. Ici, c'est un jeu un peu divisé parce que je vois ici deux verbes. Oui, vise, c'est le verbe viser et marque, c'est le verbe marquer. Oui, vise, marque. Euh, pour le pronom personnel, ils ont un pronom personnel unique, c'est « il ». Il vise, il marque. Il vise, il marque. Ah, il ne faut pas dire « il vise le panier et il marque un bus ». Non. Parce qu'il est ici « et ». et illumine ou supprime eh, « il » ici. Il commande deux verbes. « Il vise, il marque, il vise le panier et marque un bus ». On ne dit pas « il vise le panier et il marque un but. Non. Alors, jouons c'est un verbe conjugué le pronom personnel ici c'est nous. Préfère c'est un verbe conjugué le pronom personnel adéquat c'est elle. Lance c'est s'accorder avec je. Pronom personnel. Vise et s'accorder avec il. Et marque il vise le panier et marque un but. Écris l'infinitif des verbes que tu as encadré. Voilà. Alors jouons c'est jouer. Préfère c'est préférer. Lance c'est lancer. Vise, c'est viser. Marque, c'est marque. Écris l'infinitif des verbes que tu as en cadre. Alors, jouer, préférer, lancer, viser et marque. Jouer, préférer, lancer, viser et marque. Alors, on a terminé maintenant B. Et on a ici C, c'est un tableau. Il y a deux colonnes, déterminant et non singulier, déterminant un nom pleuré. Trouve les noms du texte de l'exercice numéro 1 et écrit les dans le tableau, accompagnés de leur détermination. Voici l'exercice numéro 1. Alors, euh, je relis encore fois les phrases. Dans la cour, nous jouons souvent avec des balles. Alors, la cour et des ballons. Normalement, la cour, c'est un déterminant et non au singulier. La cour. Et des ballons, c'est un déterminant et non au pluriel. Les filles les filles, c'est un déterminant et non pluriel. L'élastique, le jeu et l'élastique, le jeu et l'élastique, c'est un déterminant ou non au singulier. Alors la cour, c'est un déterminant au singulier. Le jeu, c'est un déterminant au singulier aussi. L'élastique, c'est un déterminant ou non au singulier. Des ballons, Ah, voilà, des ballons, c'est un déterminant et non au, euh, le au, au, euh, voilà, au pluriel. Les balles. Mes amis, c'est un déterminant au pluriel aussi. Le panier, c'est un déterminant au singulier. Et un but, c'est un déterminant au, au singulier. Alors, il y a la cour. Voilà, la cour, le jeu, l'élastique, le panier. Un but, c'est un déterminant au singulier. Les autres déterminants au pluriel, on a euh, des ballons. Euh, les filles, euh, les balles, mes amis, voilà. Tout simplement. Alors, relais le mot de gauche au mot de droite dans lequel tu entends le, le même son, puis entoure les lettres qui transcrivent ce son. Je, je, vais, je, vais, je vais faire quoi Ah, attendez, un peu. je vais faire quoi Je vais relier, voilà, le mot de gauche, voilà, comme bon, lapin, lion, craie, bois... Relez le mot de gauche au mot de droite. vas les mots de droite. Dans lequel tu entends le même son, puis entoure les lettres qui transcrivent ce son. Alors, euh, bon, il y a aussi en. On cherche. Comme son. Voilà. Je relis bon avec son, parce qu'ils ont le même son. Bon, en, son, en. Lapin. Linge, voilà, lapin et linge, il y a I -N. lapin et linge, lion et avion, c'est très bien, lion et avion, crée, très, très bien, bois, joie, très bien, mmh, vous avez bien fait. Alors bon, son, lapin, linge, lion, avion, crée, très, bois, joie. Hmm. Remédiation maintenant. Remédiation. Pardon. Remédiation maintenant. Remédiation. Place le déterminant qui convient devant chaque nom. Je place le déterminant qui convient devant chaque nom. Alors voici les déterminants. Un, une, ou des, ou là, ou le, elle, la, pas se ou ça, ou le, ou le. Oh là là, ce sont des noms. Oh, un ou une ou deux ou là ou le elle apostrophe les monte au ça ou le le ou leur. alors oncle alors qu'est-ce qu'on dit oncle on dit mon oncle il vaut mieux de dire mon oncle voilà. mon oncle invité on peut dire des invités voilà il vaut mieux dire des invités ou leurs invités. Leur avec S, leur invité ou des invités. Il vaut mieux. On peut dire aussi leur, école, leur oncle, mon oncle ou leur oncle. Invité. On peut dire aussi leur invité ou des invités. Leur avec S. Leur invité ou des invités Écolier. On dit mon... Non, ce n'est pas mon nom. Un écolier. ou l'écolier. Sœur. On dit, par exemple, sa sœur. Une sœur. voilà euh, Voisin. On dit « leur voisin » ou « des voisins ». Mais il vaut mieux de mettre « leur voisin » avec « s ».« Tante », on dit « sa tante » ou « leur tante ».« Leur » avec « s »,« leur tante ». Il y a plusieurs possibilités ici. « La tante » aussi. « L'oncle », l'apostrophe « l'oncle ».« L'oncle euh, ».« Grand-mère ». On dit leur grand-mère, euh, sa grand-mère, yep. ah, voilà. grand la grand-mère, une grand-mère, parents, avec S, on dit leurs parents, tes parents, les parents, etc. Il y a plusieurs, plusieurs possibilités, je vous laisse faire, mais n'oubliez pas, de, ah, il ne a... faut pas commettre du alors, écrire le pronom personnel qui convient devant le verbe conjugué pour relier celui-ci au verbe à l'infinitif correspondant. Bon. Alors, euh, toi, chante. Toi, tu chantes. C'est le verbe chanter. Moi, je peins. C'est le verbe peindre. Vous écrivez. C'est le verbe écrire. Nous jouons. Nous jouons. C'est le verbe jouer. Lui, il dort, c'est le verbe dormir. Alors, toi, tu chantes. C'est chanter. Moi, je peins. C'est peindre. Vous écrivez, c'est écrire. Nous jouons, c'est jouer. Lui, il dort, c'est dormir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez refaire plusieurs fois. N'oubliez pas de mettre une pause à chaque activité et compter sur vous-même il faut compter sur vous-même d'accord et alors et après vous pouvez voir la correction alors je vous demande tout simplement d'arrêter voilà, chaque activité d'arrêter la vidéo pour chaque activité et en attendant que vous vous terminez bien sûr en attendant que vous terminez la, la, le devoir, et puis vous, vous allez revoir encore fois cette conséquence de vidéo. Alors, un petit conseil pour vous il faut mettre une pause à chaque activité, et qu'est-ce que vous allez faire Vous allez simplement refaire encore fois euh, le devoir personnellement sans compter de personnes. Et après, vous pouvez voir euh, la suite de la vidéo. C'est ce sont de correction. D'accord? Mettez une pause. Voilà. Mettez une pause pour chaque activité. Et prenez votre cahier d'activité. Refait le même travail. Et après, euh, vérifiez si vous avez des fautes ou non. C'est tout pour le moment, merci bien, au revoir à la prochaine vidéo.